Cette question, elle est incroyable Communication. Communication, pas journalisme, sans hésiter. Communication. Communication. Communication. Journalisme. On veut journalisme. Communication, évidemment. Soirée étudiante. Soirée étudiante arrosée. Avec modération, mais quand même arrosé. Soirée étudiante. Netflix. Soirée étudiante. Étudiante, si on peut. Soirée étudiante. Étudiante. Salmac. Euh, radio. Salmac. Sal Salmac. Un studio radio. Ah, télé. <rire> radio. Euh, presse écrite. Radio. Agence. Annonceur. Euh, agence. Euh, agence. <rire> Rookie. Rookie. Rookie, le 2 surtout. J'aime pas les chiens. <rire> J'aime pas les renards, c'est <rire> la même chose. <rire> J'ai même pas compris c'est qui Rocky. Ah Rock c'est Rocky Ah Mais c'est quoi alors Rocky Ouais, mais bah, j'aime pas les boxeurs. Chocolatine. Pain au, chocolat. Pain au chocolat. Pain au chocolat, je sais pas pourquoi ils disent chocolatine. Pain au chocolat, pas de débat. Frédéric Aubran. Marion Muller. J'ai Plage. <rire> Plage, mais bon. Plage. Je, je, je réfléchis beaucoup trop. OL, l'avent, 6-9. Dijon. OL. OL, évidemment. Alors on n'est pas sorti du sable, je sais pas. Ni l'un ni l'autre. Isabelle Dumas. Bah y a ça, qui qu'elle <rire> a. Je suis désolée Patrick. Bah les deux. Oh, ça c'est choisir entre son père ou sa mère, ça ne se fait pas. <rire> Claire. Merci. Bah on laisse un peu de suspense. <rire> <rire> c'est ça, c'est incroyable euh, J.P.O. Uh, J.P.O, bien sûr J.P.P. J.P.P. Uh, JPP. Uh, J.P.P. Hein <rire> J.P.P. Ah Ben bah non, uh, J... J.P.P. J.P.O, je n'ai pas de merde, J.P.P. JPP et J.P.P. et Non. Là, J.P.P.